Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve ce soir pour un live. Alors, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de live, j'avoue. Il y a eu des, des choses qui ont fait que mon agenda était bousculé. Et du coup, je me suis... Ouais, je vais être franc avec vous. Je me suis fait gronder par mon fils aîné Raphaël et mon épouse qui m'ont dit il faut absolument que tu reprennes tes lives. Et donc, je suis là ce soir. Et en plus, je suis là avec quelque chose de vraiment assez, euh, assez costaud parce que euh, ce soir, j'ai décidé... Euh, de vous révéler mon plus grand secret pour réussir en marketing relationnel. Alors, si vous prenez ce live euh, en replay, en direct ou peu importe, en tout cas, moi, je vous conseille de, de, de l'écouter parce que ce que je vais dire là, comme souvent dans ce que je vous dis, c'est valable aussi bien dans le marketing relationnel que dans n'importe quelle entreprise parce que ce que j'ai à vous dire, ce que je vais vous révéler comme secret, ça peut s'appliquer dans d'autres secteurs d'activité que le marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est une forme d'entreprise comme une autre finalement, quand on regarde bien. Et on peut vraiment calquer plein de façons de faire du marketing relationnel à l'entreprise. Diverses et variées des entreprises comme le menuisier, l'agent le, le, immobilier, l'hôtelier, peu importe, on peut faire ça. Donc du coup, le secret que je vais vous révéler ce soir, c'est quelque chose que de, de, de vraiment très très important parce que je m'en rends compte, et moi-même, je ne l'ai pas... Et j'ai pas respecté ce que je vais vous dire. J'ai pas respecté dans, dans ma première... Quasiment dans ma première année en fait. Dans ma première année en marketing relationnel. J'ai pas forcément respecté ça. Et du coup, j'ai perdu du temps. Et aujourd'hui, ce qui m'inspire à vous parler de ça, c'est que dans les gens que, qui, qui, nous, qui rejoignent l'équipe, dans les gens avec qui je travaille, il y a des gens qui sont justement qui appliquent ce secret, puis d'autres qui ne l'appliquent pas du tout. Et c'est marrant parce que... Les gens qui appliquent ce secret, ce sont des gens qui réussissent, ce sont des gens qui avancent, ce sont des gens qui développent. Les gens qui n'y arrivent pas, ce sont des gens qui ne font pas ce qu'il est conseillé de faire. Alors, c'est quoi ce secret Parce que je ne vais pas faire le teaser pendant trois siècles, euh, je, vais vous, je vais vous révéler ce secret maintenant. Euh, et vous allez voir que c'est tellement élémentaire, et c'est le secret dont va découler plein de choses en fait, d'accord Parce que évidemment, il n'y a pas qu'une chose à faire pour réussir, mais il y a un se euh, non un secret, un secret de base. Il y a un secret pour réussir dans ce domaine. Et ce secret, il est. Je ne sais pas si le terme il existe euh, ou s'il se dit, mais en tout cas, moi, je l'utilise régulièrement. Il faut être enseignable. Il faut être enseignable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous devez être capable à un moment. De reprendre à zéro et d'apprendre. Et d'apprendre ce que nous, ou ce que ceux qui ont eu une carrière, ceux qui ont réussi dans ce domaine, ont éprouvé avant nous et qu'ils ont, qui ont, qu ont mis en place pour que nous, on galère moins à réussir. Mais vous savez, c'est comme quand vous dites à votre gamin euh, Écoute, euh, moi, tu sais, j'ai fumé pendant 15 ans et je te déconseille vraiment de fumer parce que la première cigarette, elle est tellement facile à prendre, mais elle est tellement difficile à. Le paquet suivant, il est difficile à poser. Et votre gamin, il va quand même le faire parce que chacun doit faire son expérience. Et c'est dans tous les domaines pareil, quand vous regardez bien. Euh, vous avez beau essayer de, de dire aux gens, ne fais pas ça. Chacun a son chemin, chacun a sa, son. Comment dire son, son, son, son chemin de vie. Chacun doit faire ses expériences. Et donc. Ben, on va essayer des choses parce que quand même, tu comprends, je pense quand même que... Et comme je vous dis, moi, j'ai fait exactement la même chose quand je suis rentré dans la compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de travailler en direct avec, et je travaille encore en direct avec un des grands leaders de cette compagnie. Et, et malgré... La simplicité de son enseignement, c'est-à-dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, en gros, il y a 5 étapes, je crois, dans ce qu'on enseigne. Donc ça, ça se fait. C'est une formation qui se fait en 1 et demie, d'accord Vous avez juste après à, à appliquer. C'est d'une simplicité élémentaire. Je pense que je peux l'expliquer à mon gamin de 6 ans, il va le faire. Attention, hein, je ne dis pas que c'est simple à mettre en place, je ne dis pas que c'est facile à... Ça, ça demande quand même à développer des habiletés derrière, mais ça c'est un tout autre sujet dont on pourra reparler si vous le souhaitez. Mais la méthodologie est tellement simple qu'en une heure et demie vous l'avez fait. Et malgré ça, hein, donc je l'ai vu, j'ai regardé, je me suis dit ouais mais tu comprends. À un moment donné, on pourrait peut-être aussi faire comme ci et faire comme ça, et peut-être que si on rajoutait un petit peu de sel là, avec un tout petit peu de ça et puis un petit peu de de bleu par là. Bref, j'ai mis vraiment ma sauce à moi. Euh, et ce qui est génial c'est que j'ai été j'ai été enseigné par cette personne qui qui est quelqu'un qui vous qui laisse faire. C'est-à-dire qu'à aucun moment il me dit écoute non, tu vas te planter. Non non, il m'a dit écoute, vas-y. Pourquoi Parce que c'est intéressant aussi cette façon de faire, c'est que lui-même il se dit bah pourquoi pas si ce que lui va me montrer ça fonctionne. Pourquoi pas finalement Peut-être que moi je vais arriver avec une autre méthode et ça va fonctionner. Et moi souvent c'est c'est ce que je dis je connecte avec des gens, je discute avec eux et ils me disent euh, Ouais, ça marche ta méthode dis, Ouais, ça marche plutôt bien. Ouais. ouais, ok. Non, parce que moi, je te, je te proposerais plutôt. Moi, j'ai vraiment une méthode hyper top. Par exemple, souvent, c'est le truc. En ce moment, c'est la folie c'est je suis contacté par des gens qui font de l'automatisation. Donc, c'est du recrutement de clients ou de représentants par automatisation. Vous cliquez sur des boutons, puis ça défile, puis c'est tout automatique. Moi, ce n'est pas mon kiff parce que dans marketing relationnel, il y a relationnel et c'est la partie relationnelle que j'aime. Moi, les gens qui me proposent ça, je leur dis Mais en fait, si ça marche si bien que ça. Moi, je te propose de me le montrer, mais montre-moi-le. Viens travailler avec moi et montre-moi comment ça fonctionne. Est-ce que je vais, si tu me montres que ta méthode fonctionne mieux que la mienne, est-ce que je vais rester codement sur mon fauteuil à attendre que tu ailles plus vite que moi ou est-ce que je vais te dire éventuellement « montre-moi ». Mais en tout cas, moi, ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent, c'est que la méthode qu'on m'a enseignée fonctionne. Donc, faisons-le. Mais c'est extrêmement humain de vouloir faire différemment. C'est extrêmement humain de vouloir tester d'autres choses, et puis, comme c'est pas forcément, c'est pas quelque chose qui fonctionne directement, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, il faut discuter avec les gens, il faut prendre du temps, parce que ça n'empêche que même si vous êtes enseignable, ça n'empêche pas, vous savez, je vous parle souvent de trois mots, mais trois mots qui sont pareils, que vous pouvez appliquer dans plein de domaines de votre vie. La constance, la persévérance et la patience. Ces trois maîtres clés, ces trois maîtres mots qui sont extrêmement importants à prendre en compte, parce que, quand vous faites, quoi que vous fassiez, que ce soit perdre du poids, arrêter de fumer, faire du sport, développer une entreprise, peu importe, si vous ne mettez pas de constance dans ce que vous faites, de patience et de persévérance, ça ne marchera pas. Clair et net. Ou alors, c'est, comme je dis souvent, le ticket de loterie, le petit bonheur, la chance. Il s'est il, il trouvé que j'ai trouvé des clients, des leaders, des trucs, des machins. J'ai trouvé un contrat, j'ai trouvé deux contrats. Voilà, c'est du, du coup de bol. Et ça, on ne peut pas compter là-dessus, en fait. D'accord Donc ces trois maîtres mots, ça n'empêche qu'il va falloir les mettre en place, même si vous êtes enseignable. Mais moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai réellement perdu un an parce que j'ai expérimenté. Et puis comme lorsque je commence à vous dire, j'ai perdu le fil, je vais être franc avec vous, j'ai perdu le fil sur ce coup-là. Mais je l'ai retrouvé. Comme à un moment donné, ce sont des expérimentations. Il faut modifier sa façon de faire. Faut, en tout cas, il faut faire des choses qui ne sont pas forcément tout à fait naturelles parce que notre métier de marketeur de réseau, c'est 95% d'humains, pour ne pas dire 100%. Honnêtement, c'est quasiment 100% d'humain. C'est du relationnel à fond. Et comme on, on, on teste des choses qui ne fonctionnent pas forcément, on, si on croise quelqu'un, par exemple, lors d'un événement ou en discutant avec quelqu'un qui dit Ah, mais toi, tu fais comment moi Je fais comme ça. Ah, mais moi, on m'a appris à faire comme ça. Parce qu'il y, y a des méthodes un peu différentes aussi d'une entreprise à une autre, d'une ligne à une autre, etc. Donc, on se dit, bah, pourquoi pas, ça a l'air bien fonctionné pour toi, t'as fait ça, mais ce qu'on sait pas forcément, vous savez, c'est comme quand on voit quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est en haut de l'iceberg, du, du, du, de, de on voit pas la partie qui est en dessous, on voit pas toutes les, tous les échecs que cette personne, elle a eu avant de réussir, on ne voit que la réussite, on ne voit pas tout ce que la personne a essuyé comme, comme, comme échec avant, c'est comme, moi j'aime bien dire ça, mais quand on voit quelqu'un marcher, on se dit pas qu'il s'est cassé la figure 350 fois avant de réussir à marcher, comme on a à peu près tous fait, sauf si vous, vous êtes extraordinaire et que vous êtes vous êtes monté un jour sur vos jambes et vous êtes resté debout ou vous êtes un jour monté sur un vélo puis vous êtes de suite parti euh, faire je ne sais pas combien de bornes en vélo c'est pareil en fait donc c'est très très humain à un moment donné d'avoir envie de tester autre chose mais je vous garantis que c'est fou quand on réfléchit parce que je m'auto-coupe la parole, c'est fou hein. c'est parce qu'on est plusieurs dans ma tête alors il y en a un qui dit ouais tu devrais dire ça mais non mais non tu devrais dire ça mais en fait typiquement c'est fou parce que on a des gens, on regarde des gens, des leaders, que ce soit ceux avec qui je travaille, vous travaillez, si vous êtes en marketing relationnel, ou il y en a à droite, à gauche, il y en a qui ont écrit des bouquins, moi, il y en a que je suis en podcast, que je suis en formation. Des gens qui ont réussi. Quand, vous, quand on regarde bien, quand on fait le bilan de tout ce qu'ils racontent, tous ces gens qui ont réussi, ils ont globalement tous le même discours. Sincèrement, il y a une façon de faire, et il y a juste à l'appliquer en fait. Mais humainement, on va faire autrement. Et pourquoi C'est marrant pourquoi on on veut faire autrement, pourquoi on n'est pas capable à un moment donné de dire mais en fait si eux ils ont réussi mais faisons pareil, je sais pas, honnêtement si vous avez des réponses, donnez-les moi parce que je trouve qu'au niveau humain c'est quelque chose, c'est pour ça que j'adore ça et c'est pour ça que l'humain sera toujours au cœur de la réussite mais je trouve que c'est quand même une énigme assez incroyable qu'on a des exemples devant nous de gens qui réussissent. Alors après, moi, moi typiquement, vous le savez, vous commencez à me connaître, l'exemple du gars qui réussit avec les, les, les fringues à 10 000 balles, la, la, la, la Lamborghini ou la bagnole qui coûte 3 brailles, c'est pas mon kiff, c'est pas, pas mon modèle de réussite, d'accord C'est pas ça mon modèle de réussite. Mais quelqu'un qui gagne énormément d'argent par semaine, quelqu'un qui, qui engrange beaucoup, beaucoup de, de, de, de, de pognon, qui a des grosses équipes, etc., etc., mais qui a un style de vie qui vous convient, qui, où vous dites ben, « je peux m'identifier à cette personne-là ». Je me dis « mais pourquoi, à un moment donné, on ne on, on se dit pas « mais s'il si m'enseigne quelque chose qui a marché pour lui, pourquoi je ne ferais pas pareil en fait ?» Après, rien n'empêche d'essayer de faire et de dire « mais ça ne me convient pas en fait » et d'essayer autre chose mais si on essaye tout à fait autre chose qui va à l'encontre de ce qui a été enseigné bah ben, il y a un moment donné il ne faut pas non plus s'étonner que ça ne fonctionne pas vraiment et souvent et dans ce domaine là vous vous vous peut-être vous êtes dans dans ce cas là peut-être vous venez de quitter ce live peut-être du coup vous n'allez jamais entendre ce que je vais dire c'est complètement stupide ce que j'aime dire peut-être vous êtes en train de vous dire mais lui en fait il dit n'importe quoi moi le marketing de réseau j'y crois pas le marketing relationnel c'est n'importe quoi c'est juste des gens qui, euh, qui, qui qui qui racontent que ça fonctionne en fait ça fonctionne pas et vous savez pourquoi parce que c'est un domaine dans lequel ça ne fonctionne pas comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas du salariat. Si demain je suis embauché par quelqu'un, si demain je reprends mon boulot de directeur d'hôtel, oh non, pas ça, s'il vous plaît. Mais si je reprenais mon boulot de directeur d'hôtel, je fais quoi Je vais passer un entretien d'embauche, je signe mon contrat et au bout du premier mois, il se passe quoi Je touche mon salaire. Je touche 3000, 4000, 5000 balles, peu importe, je touche mon salaire dès le premier mois. L'histoire dit que 5 ans plus tard, je touche à peu près le même salaire. Et en marketing relationnel, c'est pas du tout la même chose. Quand je signe aujourd'hui, au bout du premier pot, moi, en règle générale, je pas gagné grand-chose en fait. Voire, j'ai rien gagné. Mais par contre, ça s'inverse à un moment donné. D'accord ça, ça, ça rentre, et je peux vous garantir que ça fonctionne. Mais, il y a beaucoup d'échecs parce que les gens, ils essayent un tout petit peu, et puis ils abandonnent. Et ils essayent juste, en fait, même ils n'essayent pas forcément, et justement, ils ne sont pas assez enseignables pour poser les actions qu'il faut poser. Il y a des choses qu'on n'entend pas. On n'entend pas, par exemple, que il, y a beaucoup de, il faut voir beaucoup, beaucoup de gens pour réussir. Mais, quand vous avez une boutique, par exemple, vous avez une boutique de fringues, est-ce que vous savez, moi je le sais pas, mais est-ce que vous savez combien de gens rentrent dans la boutique et ressortent sans rien acheter? C'est pas tout le monde qui rentre et qui achète. C'est pas tout le monde qui rentre et qui achète le costume trois pièces à 500 euros. Il y en a qui rentrent, ils achètent juste des chaussettes ou des caleçons à 15 balles. Ok, ils sont consommateurs quand même, mais il y a plein de gens qui rentrent, qui regardent, et disent, oh c'est cher, je m'en vais, qui rentrent, oh j'ai pas ma couleur, je m'en vais. Alors vous allez me dire, oui, mais si je montre une entreprise comme McDo, si je montre une entreprise comme Subway, si je montre une franchise de quelque chose, les gens, ils ne rentrent pas chez McDo pour ressortir les mains vides. Non, ils ressortent juste avec un peu moins de sous, et puis ils ont mangé un truc qui n'est pas terrible, je ne suis pas là pour débattre là-dessus. Mais ce n'est pas la même chose. Mais globalement, dans le commerce traditionnel, vous êtes, par exemple, vous êtes agent immobilier. Combien de visites vous faites de maison ou d'appartement avant de la vendre Ce n'est pas à 100% des visites que vous, que vous faites que vous allez vendre. Donc, c'est juste mathématique, c'est un pourcentage de réussite, c'est un pourcentage de choses qui fonctionnent. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « ça ne fonctionne pas », alors qu'ils n'ont pas essayé réellement. Parce que quand on gratte un petit peu, quand on dit « qu'est-ce que tu as fait pour que ça réussisse ?» Il y a certaines personnes, et il y a quelqu'un qui vient de rejoindre l'équipe il y a un peu plus d'un mois maintenant, et qui a eu l'honnêteté de me dire « écoute, j'ai fait deux marketing relationnels avant de rejoindre ton équipe, et je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que je n'ai pas fait ce qu'on m'a dit de faire. » Excellent, super analyse, bon recul, bravo, chapeau. Parce que à un moment, c'est bien aussi de se regarder dans le miroir et de se dire, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne, qu'est-ce que je n'ai pas fait, et qu'est-ce qui fait que du coup ça ne fonctionne pas en fait, d'accord Et c'est ça, mon, le vrai secret, pour moi le secret du, de, de ce business, mais vous, vous êtes d'accord avec moi, c'est le secret pour... Plein, plein de choses. Demain, je veux perdre du poids, mais euh, je veux perdre du poids en continuant à manger du fromage à chaque repas. Je veux euh, boire du lait de vache. Je veux euh, manger plein de trucs super gras. Je veux, je, je veux euh, pas faire de sport, je veux... mais je veux perdre du poids. ok, pas de problème. Euh, je veux arrêter de fumer, mais je vais quand même fumer 4 clopes par jour. Je veux... je, veux, je Ouais, je, je, je verrai ça demain. Il y a un moment, si on fait pas, les choses qui sont enseigné par ceux qui sont passés par là avant, ça ne fonctionne pas. Si demain, imaginez que je ne cours pas, et demain je veux faire un marathon, si je commence à... Je crois que c'est 42 km un marathon, si vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fera plaisir, je crois que c'est 42 km, on va dire c'est 42 km, histoire de pas non plus passer toute la soirée. Si je veux faire un marathon, j'ai jamais couru de ma vie et je veux prendre mes baskets, je prends mes vieilles baskets, mes vieilles Converse et je veux faire un marathon de 42 km, je pense qu'au bout de 3 km, je vais être à moitié mort avec des ampoules aux pieds parce que les baskets ne sont pas faites pour ça et ma condition physique n'est pas prête à faire ça. Par contre, si je veux faire un marathon et que je m'adresse à un coach sportif en lui disant « écoute, je veux faire un marathon » et que le coach me dit « il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça pour y arriver », ben normalement c'est censé y arriver. Maintenant, si je fais ça et ça et que j'oublie ça, ça, ça et ça… Pour... Et que je pense y arriver quand même, ça va pas fonctionner. Donc, c'est ça que je vous disais. C'est que, en introduction, je vous disais, ce que je vous dis là, encore une fois, c'est, vous pouvez le prendre avec vous et vous pouvez l'appliquer dans plein de domaines de la vie, en fait. C'est que la vie, la vie est un enseignement perpétuel. Et si on n'est pas enseignable dans ce qu'on, dans ce qu'on veut faire, jamais, jamais, jamais ça va fonctionner. Il faut avoir les, les, les, les, les, les oreilles. Il faut avoir tous ces sens un petit peu, euh, ouverts pour euh, réussir, en fait à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et après, je pense qu'on est capable, on est susceptible d'atteindre vraiment des sommets. Vous voyez, moi, ça fait à peu près euh, 25 ans que j'ai commencé à gratter les premières cordes de ma première guitare. Et je ne joue toujours pas de la guitare. Je fais trois accords et demi. Et mon épouse, elle est super gentille parce qu'elle dit « c'est sympa quand tu joues de la guitare ». Oui, sur les trois accords et demi que je connais, dans de l'improvisation, du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que je ne fais pas de quack, en fait, d'accord Mais... J'ai même pas les, les bouts des doigts qui sont durs de la corde, là. Mais pourquoi? Parce que je ne fais pas ce qui est enseigné par ceux qui savent ce qu'il faut faire pour faire de la guitare, à savoir, je me cogne sur un morceau et je joue, je joue, je joue, je joue. Donc, je sais pourquoi. Je vais pas dire que la guitare, c'est de la merde, ça marche pas. Si, ça marche très bien, la guitare. Et des fois, des potes, ils viennent à la maison, ils prennent ma guitare, ils jouent super bien. <coughs> Pardon, moi, non. Voilà. Mais c'est super important de prendre ça en compte parce que, encore une fois, c'est pas une histoire de marketing relationnel, c'est pas une histoire d'entreprise, c'est pas une histoire de euh, lui il a perdu du poids parce qu'il est mieux que moi, ou lui il court mieux que moi, ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe, c'est une histoire de moi, comment je suis capable à un moment donné de me laisser enseigner quelque chose que je ne connais pas, quelque chose qui va, si je me laisse enseigner, qui va me permettre d'aller ailleurs. Sur ce, je vais juste boire un petit coup dans ma super gourde qui filtre, et ça, c'est un magnifique flash pub. Eh ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé mon blabla de ce soir, je vous remercie beaucoup de partager ce live. Mettez un cœur, mettez un pouce, mettez un gros, si vous voulez, si, vous avez, si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je fais en sorte, en règle générale, de répondre à tous les commentaires. Et puis, vous pouvez retrouver ces lives sur ma chaîne YouTube, Axel Crevaux, pro. Je pense que si vous tapez ça, vous devriez me trouver, mais je vous avoue, je m'en suis jamais inquiété. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. A très, très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.